Bonjour, je m'appelle Thomas-Hervé Mouakoulou. Je suis enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé. Par ailleurs, je suis le fondateur d'un fab lab spécialisé dans la biotechnologie au Cameroun, situé au Cameroun. Alors, j'ai obtenu mon PhD en communication publique à l'université Laval euh, au Canada avant de retourner euh, au Cameroun pour essayer de mettre mon expertise au service du euh, développement de euh, la nation du Cameroun et de l'Afrique en général. Alors, je suis euh, très heureux de l'invitation qui m'a été faite euh, de donner cette présentation lors de la 22e conférence annuelle sur la bioinformatique et l'open source et le plaisir est d'autant plus euh, grand parce que je vais parler d'une thématique qui est à la fois euh, qui à la fois concerne les technologies émergentes mais, et qui a trait au contexte spécifique de l'Afrique, qui est euh, notre autre contexte. Dans ma présentation va porter sur euh, euh, la contribution du mouvement MECA dans le domaine de la biotechnologie en Afrique. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir ce que je vais dire tout au long de cette présentation. J'espère que chacun de vous voit mon écran. Je vais passer à mode euh, diaporama. Alors, comme je disais tantôt, euh, ma présentation porte sur la contribution du programme dans le domaine de la biotechnologie euh, en Afrique. Et pour ce faire, je vais adopter une perspective de la science euh, ouverte. Parce qu'il faut dire que bien que mes études soient euh, en communication publique, je me suis intéressé à l'innovation ouverte euh, en Afrique pour, euh, francophone. Et par ce fait-là, je, euh, je me suis beaucoup intéressé à la science euh, euh, ouverte. Et comment est-ce qu'elle se manifeste. Euh, en Afrique. Ma présentation va se décliner en trois principales parties. Dans la première partie, je vais vous parler euh, de l'open science, de ma perspective de l'open science, euh, comment je suis venu à la rencontre de l'open science et l'angle par lequel j'aborde euh, cette conférence, l'angle de l'open science par lequel je vais aborder cette conférence. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de des initiatives concrètes en Afrique, d'Open Science qui utilise euh, l'Open Science pardon, pour démocratiser la biotechnologie euh, en Afrique. Je terminerai ma présentation par euh, des obstacles à l'adoption de l'Open Science et par conséquent de, euh, du développement de l'Afrique à travers la biotechnologie. Je proposerai également des pistes de sortie ou bien de contournement de ces euh, obstacles. Alors, sans plus tarder, euh, je, je vous présente ici un chemin qui euh, explique de façon globale ma perception de l'open science, un chemin que j'ai fait euh, il y a cela quelques années pour expliquer que l'open science ne se limitait pas seulement aux questions d'accessibilité, parce que quand on parle d'open science, la version dominante, c'est toujours de dire ou de penser qu'il s'agit seulement du livre au savoir, du livre accès aux données, Il s'agit de ça, bien sûr, mais ce n'est qu'un pan. Parce que l'open science, c'est l'ouverture générale à la société. L'idée ici, c'est de rompre avec la tour d'ivoire qu'est l'université mais de considérer la science comme quelque chose qui peut et doit être fait par la euh, dans la société, pour la société et par les membres de cette société-là. Non, c'est comme ça que euh, je considère euh, l'idée d'ouverture. C'est pourquoi, euh, de, façon assez, euh, euh, de façon assez synthétique, euh, ma définition, ma perception, de l'open-science se résume comme une dynamique combinaison de trois formes d'ouverture. Parmi ces trois formes d'ouverture, nous avons l'ouverture aux publications et aux données, l'ouverture à la société, l'ouverture au savoir et épistémologie exclue. Alors, pour revenir sur la première forme d'ouverture, qui est l'ouverture aux publications et aux données, c'est quelque chose de très connu, c'est même l'approche dominante de l'open science où on retrouve l'open access, euh, l'obligation de publier les données, euh, l'obligation de, de donner accès aux savoirs scientifiques sans aucune barrière financière ou physique, etc. C'est cette approche-là qui est dominante. Et la deuxième approche concerne l'approche d'ouverture à la société, où on retrouve les tendances comme les citizen science, le mouvement maker et les maker space. Quant à la troisième ouverture, elle fait référence à euh, la justice collective qui a été développée par Shiv Bishwanathan euh, et qui stipule que cette justice collective, qui stipule que dans certains contextes, les savoirs doivent être égaux. Tous les savoirs doivent être considérés. Certains savoirs ne devraient pas être considérés comme supérieurs à d'autres, car tous les savoirs sont, contextes, sont égaux. Tout dépend du contexte dans lequel on, on, on les utilise. Donc, à tout casser, et pour être bref, je dirais que l'open science ou la science ouverte, est dans le, le mélange, cette dynamique, cette combinaison de ces trois formes euh, d'ouverture. Il faut préciser ici qu'elles ne sont pas euh, expuyables l'une de l'autre. Elles peuvent s'agencer et ainsi de suite. Donc, certainement beaucoup qui m'écoutent posent encore la question de savoir quel est le lien entre la informatique et... Euh, l'open science, ou bien tel que je suis en train de la présenter. J'espère qu'au terme de ma présentation, vous aurez euh, compris et vite perçu euh, le lien que je fais entre l'open science et la vie informatique. Mais avant toute chose, il est important que je vous dise, que je vous raconte un peu comment je me suis retrouvé dans ce monde de euh, l'open science, qu'est-ce qui a soutenu, ma euh, pensée durant ces années alors, il faut dire que tout remonte vers les années euh, 2014, quand euh, je prends connaissance du projet OCSDNet, qui est un projet euh, qui a été financé par le CDI Canada et euh, qui avait dans l'un de ses sous-projets, le projet SOA pour sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Alors, le, le, le but de ce projet SOA, euh, qui a été écrit par... Euh, la professeure Florence Piron, était euh, mémoire, était de documenter euh, tous les obstacles qui empêchaient euh, le, la science ouverte euh, d'être utilisée euh, dans les universités francophones. Et bien encore, ce qui empêchait euh, les Africains d'utiliser le science comme un outil d'empowerment. C'est donc comme ça que je me retrouve dans ce projet-là. Où je découvre donc les différentes facettes de l'open science que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai euh, dans la diapositive euh, euh, présente que voici les trois dimensions de l'open science. Cependant, durant tout mon terrain en Afrique et en Haïti, durant tous nos travaux au sein du projet SOA il y a une branche de euh, l'open science qui m'a beaucoup plus marqué, c'est-à-dire euh, l'ouverture à la société. Et par là même, je me suis donc euh, intéressé en profondeur au mouvement Maker, au point où j'en ai fait euh, l'objet de ma thèse de doctorat. Alors, pour tout dire, hein, je vais aborder, c'est donc à travers cette... Tendance de l'open science que je vais aborder, que j'aborde cette conférence à travers la tendance du mouvement euh, Maker. Euh, le mouvement Maker en soi n'est pas quelque chose de neuf, le mouvement Maker de nouveau. Euh, le mouvement Maker stipule que euh, les gens ou bien les citoyens peuvent faire des choses de même, hein, Le do-yourself, hein, c'est l'une des idéologies phares que l'on peut faire soi-même. Et derrière le, à côté de ce de lui nous avons également les à le, le, qui gouverne les différents à savoir la possibilité de pouvoir, euh, le déni de l'autorité, la collaboration horizontale, euh, ainsi de suite, et puis euh, l'envie euh, de faire des choses pour le bien commun. Et la troisième idéologie qui euh, influence largement le gouvernement c'est l'idéologie open source, hein, c'est-à-dire les différentes valeurs, les différentes euh, libertés de l'open source. Donc, euh, voilà un peu euh, les traits caractéristiques en termes d'idéologie qui, euh, qui euh, ma foi, font la particularité du mouvement Mekeur. Au-delà de cette idéologie-là, de, de ces trois idéologies que je viens de citer, il y a également les valeurs, les valeurs de partage, les valeurs de communauté, les valeurs d'ouverture qui caractérisent le mouvement Mekeur. Donc, pour terminer, en termes de caractéristiques spécifiques, vous avez les pratiques et les outils au sein du mouvement Mekeur. On retrouve toujours... Euh, une envie d'accompagner, une solidarité autour euh, des pratiques. On retrouve des objets euh, ou bien des outils phares aujourd'hui avec l'impression 3D de ou bien la découpeuse de laser qui sont euh, des objets phares. Mais toujours est-il que derrière est la l'idée de l'open source, de, de, de l'ouverture, la liberté ou les libertés. D'agir, de fabriquer, de construire ensemble la communauté qui, qui revient toujours. Alors, le mouvement Maker, c'est un mouvement bien sûr, mais il se réifie, il se concrétise dans des espaces particuliers euh, qu'on peut appeler ou bien qui ont avoué avec le temps plusieurs noms. Le nom générique le plus accepté c'est Maker Space. Vous avez Fab Lab, qui est largement répandu, le nom de Fab Lab. vous avez des hackerspaces, vous avez euh, des ateliers collaboratifs, vous avez euh, euh, des coworking spaces, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs noms euh, qui existent euh, à propos de, euh, qui existent sur euh, le mouvement Maker. Hein? Mais toujours est-il qu'il faut rappeler que s'il s'agit d'une tendance de l'open science, qui est cette possibilité d'utiliser les, les, les ressources, les données, l'information disponible sur Internet, de l'exploiter, de la concrétiser, de la réifier dans le contexte dans lequel nous vivons pour ensuite proposer des solutions qui soient capables de résoudre des problèmes dans le contexte donné. Et une fois que ces données là sont euh, mises en circulation. Eh bien, cette solution-là fonctionne. Il est de bon temps de les remettre en circulation, de remettre l'information en circulation pour que cela puisse aider euh, d'autres personnes dans le monde, dans votre contexte, dans votre ou ailleurs dans le monde. C'est tout ça l'idée de, euh, de, de, de l'open science. Alors, ici, de façon spécifique. Hein, je vais, je vais voir, je vais vous expliquer comment le mouvement maker contribue à développer ou bien contribue à démocratiser euh, la biotechnologie euh, en Afrique. C'est l'objet même, c'est le cœur même euh, de ma présentation. Comment l'open science à travers le mouvement maker contribue à euh, ah, je me suis contribué à, à, à démocratiser la biotechnologie en Afrique. Mais avant d'y aller, il, faut, il y a une diapositive que j'avais oublié de mentionner, c'est les enjeux autour du mouvement maker. C'est-à-dire, le mouvement maker présente des enjeux économiques, hein, en termes d'économie les danger économique, nous avons l'innovation, l'entrepreneuriat, la quatrième révolution industrielle, etc. Cependant, il y a le revers de la médaille, parce que derrière ces enjeux positifs se cachent également des enjeux qui peuvent être négatifs, notamment les patines néo-capitalistes qui peuvent se cacher derrière l'idée même de la recherche du bien commun que véhicule le mouvement américain. Et d'autres enjeux sont plutôt sociaux, où on a la démocratisation, de, de, la démocratisation des outils, parce qu'à travers le mouvement, que, hein, tous les outils sont mis dans une enceinte. Et puis ceux qui n'ont pas accès à certains outils peuvent les utiliser pour résoudre les problèmes de leur communauté. On a l'idée de socialisation. Parce que le travail se fait de façon communautaire. Les gens qui viennent se retrouvent, un peu comme l'idée de tiers lieux, où les gens viennent se retrouver et ensemble essayent de définir, de penser aux problèmes de leur contexte et de trouver des solutions à partir des outils disponibles dans ces espaces du mouvement. Euh, euh, dans ces espaces de, où se réunit le mouvement, les enjeux techniques également, avec l'impression 3D, la robotique, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Si on se limite seulement à l'impression 3D. Le simple fait de savoir qu'un design ou un code peut être disponible sur Internet sous forme d'informations intangible et que je puisse récupérer cette information-là, la rendre tangible à travers une impression 3D, et résoudre un problème d'armes, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que le mouvement MEC permet aujourd'hui. Notamment aussi, il faut s'appréhender dans le domaine de euh, la biotechnologie ou bien autre chose. Il y a plusieurs appareils commerciaux qui, quelquefois, lorsqu'ils sont en panne à cause du qu'est-ce qui se serait brisé, ne sont plus utilisés. Alors qu'avec une impression 3D. Euh, disons, disons de, de façon naïve, on peut tout simplement imprimer cette pièce et la remplacer. Cette possibilité-là, c'est quelque chose de très important, surtout pour le contexte euh, africain. Alors, euh, comme je le disais avant de passer à cette, euh, de revenir sur cette diapositive, le mouvement MEC contribue à démocratiser la biotechnologie en Afrique. Mais comment Comment Alors, il faudra que je vous dise que le tout part de la circulation des données, hein? la circulation libre de données, l'idée de open source, une circulation libre des données. Pourquoi la biotechnologie En fait, parce que la biotechnologie euh, déjà euh, c est, c est, c est, a de l'impact dans presque tous les domaines que ce soit agricole, que ce soit de la santé, de la santé euh, en Afrique. C'est pourquoi j'ai voulu juxtaposer euh, ces deux idées-là, euh, euh, les associer les, les pour vous montrer comment est-ce que euh, la bioinformatique et euh, l'open source peuvent contribuer à la démocratisation de la biotechnologie euh, en Afrique. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, je suis en train de vous, vous présenter un cas de figure de circulation, euh, de savoir. Moi, en tant qu'étudiant en biochimie, aujourd'hui j'ai une thèse en communication publique, mais en tant qu'étudiant en biochimie dans les années 2004, euh, où j'ai obtenu ma licence en biochimie à l'Université Yaoui, hein, on avait une difficulté d'accès à l'information liée à la biologie moléculaire et à la biologie biochimie en général parce que tout était à l'époque encore très physique et on ne pouvait pas accéder aux équipements, matériel. Donc, Et pourtant, aujourd'hui, Internet est dans et l'idée d'open source, d'open data, d'open access, facilitant le processus, les étudiants ont accès à l'information scientifique à jour, à travers, la mise, en forme, la, mise en, la mise en place ou bien la mise à disposition euh, de l'information, des données, des plateformes en ligne, euh, des, des, des techniques comme euh, le séquençage de l'ADN, euh, l'analyse euh, des données euh, à distance, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous avons des plateformes en ligne qui facilitent euh, ce travail-là qui facilite le séquençage, qui facilite le design même des amorces qui rendent libre le créateur ou bien le chercheur africain en général. Et c'est donc ainsi que circulent les données et, et, et les savoirs qui vont favoriser la démocratisation de la biotechnologie en Afrique. On peut prendre un cas tout simple, quelqu'un qui aurait fait son protocole euh, par exemple à l'Université de Cambridge en grande détail et qui le met euh, sous, forme de, sous, sous, sous, le, sous le, la plateforme protocole euh, euh, permettrait euh, à quelqu'un situé quelque part au Cameroun euh, de refaire, de suivre le même protocole hein, et de faire les mêmes expériences en temps euh, en même temps que l'autre, de partager ce résultats et de faire avancer la connaissance. Euh, Au-delà de ces plateformes-là, il y a également d'autres plateformes beaucoup plus spécialisées, même euh, telles que Benchling ou bien euh, GitHub, qui permet le partage du design pour ceux qui veulent le refabriquer euh, ou bien fabriquer les équipements, d'où la self. Vous avez également GitLab vous vous rendez compte qu'ici, au centre, on a la liberté, hein, la liberté pour le chercheur de mettre son savoir dans le domaine public à la disposition du commun pour la recherche du bien commun, et la liberté euh, de l'autre côté, de celui qui est de, de l'autre côté de l'écran, de pouvoir aller sur Internet, de puiser cette information-là et de l'utiliser. Euh, sans aucune barrière. Généralement, c'est une information qui se retrouve sous licence qui commence, ou bien sur, sur copyleft, dépendant de ce que vous voulez euh, utiliser. Mais c'est très important hein, d'embrasser de, de, de, la liberté de l'open source pour faciliter cette circulation euh, euh, des savoirs. Et c'est ce que certaines. Euh, certaines organisations ont compris, certains laboratoires ont compris, euh, en voulant ainsi, en proposant de démocratiser euh, la biotechnologie. Parmi les plateformes que je connais, que j'utilise régulièrement à travers mon lab, nous avons Reclone, par exemple, qui est une plateforme d'échange. Nous avons l'Open Enzyme Collection, qui est une... Euh, Également une plateforme où les gens peuvent trouver, les chercheurs peuvent retrouver euh, des, comment dire, des, des, des structures d'enzymes qu'on peut fabriquer localement ou bien designer même euh, des amours. Et ceci a été rendu possible par euh, euh, un laboratoire particulier euh, qu'on appelle Open Bioeconomy Lab qui est basé à Cambridge et qui est dirigé par... Euh, euh, la docteur euh, euh, Jenny Molloy. Et c'est grâce à ce contact-là, c'est-à-dire cette plateforme de Open Bioeconomy Lab, que, euh, en 2018, euh, j'ai pu mettre en place une initiative appelée Longbois Lab pour juste à utiliser les données ouvertes dans le domaine de la biologie moléculaire et permettre aux chercheurs locaux aux universités locales de pouvoir d'avoir accès euh, à certains réactifs, particulièrement les enzymes, euh, de pouvoir fabriquer d'eux-mêmes les, les enzymes et ainsi de suite. Donc, euh, c'est <coughs> de cette façon que euh, l'on voit là, au, au niveau du Cameroun agit à plusieurs niveaux Hein, qui à plusieurs niveaux, euh, qui contribuent à démocratiser euh, la biotechnologie. Et pas seulement au Cameroun, parce que euh, l'expérience du Cameroun a été reproduite euh, au Ghana. Et en Éthiopie, actuellement au Sénégal, il y a des personnes qui sont en train de s'intéresser aussi à, à reproduire la même expérience, parce que euh, les résultats que nous avons obtenus sont vraiment probables. Ils sont très bons et mériteraient d'être répercutés dans différents contextes, dans différents pays, afin de favoriser l'éclosion de la biotechnologie. Parce que pour ceux qui ne le savent pas en Afrique, la biotechnologie, c'est quelque chose de difficile à faire, là. et particulièrement la, bio, la biologie moléculaire parce que tous les enzymes, tous, tous, les, tous les réactifs sont généralement euh, commandés de l'extérieur. Même les équipements de laboratoire utilisés sont des équipements commerciaux qui, quelquefois, euh, quand, ils sont, euh, quand ils sont en panne, ne peuvent pas être utilisés. Cependant, avec la bioinformatique et l'open source, on peut actuellement faire de... On peut actuellement contourner euh, ces, ces, ces problèmes-là. Et notamment avec la bioinformatique, c'est même plus facile aujourd'hui de faire... Euh, euh, ça facilite le séquentage, ça, ça facilite l'utilisation de l'intelligence artificielle même en biologie moléculaire et ça rend le travail plus, plus, plus fluide, surtout dans les contextes comme les contextes africains où les ressources en termes de laboratoires, en termes d'équipement, sont assez rares. Alors pour venir même au fait, le, le Mwana de façon concrète agit à plusieurs niveaux dans la production locale d'enzymes. ceux qui font biologie, moléculaire, biochimie, les enzymes sont euh, très importants dans ce processus-là. Cependant, quand il faut commander des enzymes en Afrique, et au Cameroun en particulier, il y a trop de risques en termes de la dénaturation même de l'enzyme parce que les enzymes doivent rester dans une chaîne de froid, et ainsi de suite. Le transport depuis l'Europe ou bien les Amériques pour l'Afrique quelquefois peut dénaturer l'enzyme et on perd ainsi la qualité même du produit. Euh, sur un autre plan, les coûts hein, d'enzymes sont multipliés quelquefois par 10, par 15 hein, au niveau de l'Afrique. Un prix auquel, euh, au prix auquel on achète une enzyme euh, en Occident, euh, en Afrique, ça ne serait difficilement le même prix, voire même impossible. Alors, ce que nous avons fait en voilà, et avec l'aide de, de, de des, des plateformes comme Reclone et, ou bien le Open Enzyme Collection et du Open by Economy c'est que nous avons décidé d'utiliser des protocoles qui étaient disponibles en ligne nous avons bénéficié de ces partages qui caractérisent le mouvement MECA et Science pour mettre en place des protocoles locaux de production d'enzymes et nous avons réussi à les euh, à les, à les produire. Actuellement, ces enzymes sont utilisées dans plusieurs universités euh, locales en Afrique et même locales euh, au Cameroun et même dans d'autres universités euh, en Afrique. Euh, ce protocole-là est partagé, a été partagé même aussi avec des collègues de Cambridge, euh, des collègues de, du Ghana, euh, d'Éthiopie etc., qui ont reproduit les mêmes expériences et ont obtenu de très bons résultats. A préciser ici que ces résultats sont d'aussi bonne qualité que les résultats des obtenus avec des enzymes commercialisées. Le deuxième aspect sur lequel le bois intervient, quand je dis bois je comprends ici que c'est le bois qui intervient, c'est dans la fabrication locale des euh, d'équipements de laboratoire. Comme je l'expliquais euh, plus haut, quelquefois nous avons des difficultés à utiliser des, des, des, des équipements euh, commercialisés parce qu'une fois qu'ils sont en panne, il faut toujours faire venir des techniciens. Or, le mouvement mais que s'interdit ce type de dépendance-là, le mouvement mais que c'est l'envie de faire, de fixer les problèmes de soi-même et d'être libre d'améliorer de, des objets où, en fonction de notre contexte, en fonction de notre besoin. C'est ainsi que le voilà dont on a pu euh, fabriquer, par exemple, le, le shaker recubéton que vous voyez là. C'est un shaker recubéton fabriqué au voilà hein, et qui est euh, largement euh, utilisé dans les universités ici au Cameroun. C'est une pièce extrêmement, c'est un équipement extrêmement mais que nous avons eu. Euh, que nous avons eu le bonheur de fabriquer localement et fonctionne à merveille. Mm -hmm. En utilisant juste du do la self en utilisant des designs disponibles déjà euh, sur euh, Github, nous les avons améliorés et nous avons pu créer euh, ce ce in qui va là. Voilà d'autres appareils que nous avons euh, pu euh, fabriquer également. Euh, désolé, là c'est une erreur, c'est juste un incubateur. Du c'est un incubateur simple, hein, sur lequel on a associé un Raspberry Pi. Et là, nous avons un dessicateur. Donc, voilà un peu comment est-ce que euh, nous utilisons les données ouvertes euh, sur euh, euh, Internet. Et nous échangeons avec des laboratoires qui partagent la notion, les mêmes valeurs du mouvement, mais que nous, à savoir l'ouverture le partage, pour faire des expériences dans notre euh, contexte, euh, sans avoir plus besoin de, de dépenser ou bien d'être limité par euh, les équipements qui font un défaut. Une chose très importante aussi qui contribue à démocratiser la biotechnologie est le renforcement des capacités. C'est au niveau du Mois Lab, nous accueillons régulièrement des, des, des, des stagiaires qui viennent des universités locales. Et nous travaillons euh, avec ces stagiaires-là pour euh, faire ensemble tout ce que nous faisons au Mois de la production d'enzymes jusqu'à la production des équipements. À travers euh, ce stage-là ou bien euh, ce mentorat-là, ils acquièrent des compétences et ce qui nous permet plus tard de bâtir donc, une masse critique. Africains talentueux capables d'utiliser l'open service, l'open source et donné, open source disponible en ligne pour faire leurs propres expériences, pour partager aussi ce qu'ils ont, qu ont pu réaliser avec d'autres. Donc, chez nous, au sein du MOLAB, dans le mouvement, le renforcement des capacités tient une place important, parce que nous travaillons en communauté, nous travaillons pour le bien commun. Et c'est ainsi qu'on pourra avoir une masse critique d'africains travaillant dans la biotechnologie ou bien dans l'ingénierie médicale qui pourraient reproduire des expériences et les partager avec d'autres personnes. L'une des choses importantes aussi que nous faisons, c'est la recherche. La recherche. Actuellement, nous travaillons sur des projets tels que la CASTOL, des projets de biotechnologie qui sont très avancés. Ce sont des techniques de biologie moléculaire assez avancées que certaines universités, je dirais même dans le contexte camerounais camero par exemple, les universités locales ne font pas encore cette technique-là. Mais nous avons bénéficié hein, de l'ouverture et, et du partage que véhicule le mouvement pour faire ces, euh, ces, ces expériences-là dans, euh, dans notre contexte. Donc, euh, voilà un peu de façon globale les activités que l'on voit de fait en utilisant l'open science pour démocratiser la biotechnologie. Parce que tout ce que nous faisons, nous le documentons. Nous partageons les formations sur Wikipédia. Nous partageons nos designs sur des plateformes telles que Github, les GitLab. Nous faisons des conférences, ou bien nous faisons des présentations lors des séminaires, de clone, au cours duquel nous partageons notre expérience avec les autres, ce qui permet de nous améliorer et facilite la réplication de nos, euh, de nos, de nos expériences ailleurs dans le monde. C'est très utile pour euh, les contextes comme les nôtres, pour les contextes sûrs et particulièrement pour euh, euh, l'Afrique. Cependant, malgré tout, euh, ce potentiel de l'Afrique semble ne pas encore avoir, des Africains en général n'ont pas, semble ne pas encore avoir euh, saisi euh, le, le, le potentiel, le plein potentiel même euh, de l'open euh, science pour la démocratisation des de, de, ce qui fait qu'aujourd'hui, on court d'énormes risques de technocolonialité, c'est-à-dire cette logique de colonialité liée au transfert de technologie, parce que nous sommes dépendants. Hein. Nous manquons de ce que Les makerspaces ou bien le Maméka en Afrique manquent énormément de soutien local. Hein. Et par conséquent, euh, il y a très peu de financement il faut toujours aller chercher à l'international. Et quand on va chercher un financement de transfert, ce n'est pas toujours chaque fois notre agenda qui est respecté. Il faut respecter l'agenda des bailleurs de fonds. Et ensuite, on peut également déplorer le manque de ressources de base. Et quelquefois même, euh, s'il faut revenir là-dessus, les problèmes d'électricité, les problèmes d'accès, la connexion Internet sont des choses qui freinent euh, le mouvement MECA en Afrique. Néanmoins, nous ne nous sommes pas euh, arrêtés là parce que nous pensons que les avantages hein, sont plus énormes que euh, ces difficultés-là. C'est pourquoi au niveau euh, du lab avec la collaboration de, des collègues de Cambus, nous avons mis en place euh, Beneficial Bayo, qui est une euh, entreprise sociale qui distribue actuellement le matériel en Afrique, euh, le matériel de biologie moléculaire en Afrique. Et nous, nos protocoles sont verts, nous partageons l'information, nous utilisons l'interview UVET pour de, euh, faire cela. Le résultat des courses, oui, nos, enzymes, nos enzymes sont dix fois hein, moins chères que les enzymes commercialisées, mais avec la même efficacité. Justement parce que nous avons adopté les libertés de du mouvement MEC de, de l'open source. Nous avons adopté les valeurs du mouvement MEC pour arriver à, cette, à ce résultat-là. Bénéficial Bio comme entreprise à plusieurs nœuds situés en Afrique et l'un des nœuds de production est situé au Cameroun. Donc, les, les réactifs, les enzymes, tout ce que nous produisons sont faits par des Camerounais qui bénéficient de l'open science et qui ont cette expertise-là qui est reconnue partout dans le monde. D'ailleurs, le magazine Nature, que certains d'entre vous connaissent, je dirais même la plupart d'entre vous connaissent, a déjà publié deux articles sur les activités de Wallace voilà en termes de démocratisation de la science et de la démocratisation et même de leadership dans le domaine de la biotechnologie. Euh, en Afrique. Sur ce, je vais, je, je vais conclure en disant la formation des, des Africains, c'est-à-dire le renforcement de la capacité aux techniques d'open source hein, ou bien aux valeurs d'open source euh, est quelque chose de très important. L'open science en général est quelque chose de très important parce qu'en l'informant euh, aux techniques de recherche d'information, de partage d'information, de travail collaboratif, ont bâti ainsi le socle même de la créativité qui permettra euh, à court terme hein, de, de, à l'Afrique de saisir le plein potentiel euh, de la biotechnologie. Hein. D'où, euh, pour moi, le mais MEC est une chance pour démocratiser la biotechnologie, pour venir à bout des problèmes de santé et des problèmes d'accès aux réactifs dans euh, le contexte africain. Ce que je dis pour la biotechnologie il faut de même pour toutes les autres disciplines scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, que ce soit dans le domaine de la robotique, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de, de l'éthique euh, même, et ainsi de suite. L'open source, les libertés, l'open sens, et ses valeurs du Mouvement Mécœur hein, et ses pratiques vraiment, sont de grosses opportunités de développement pour euh, l'Afrique. Sur ce, euh, je vous remercie pour euh, vos questions. Je vous remercie euh, pour euh, euh, votre écoute. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Je au revoir, à la